« Chers amis, aujourd'hui j'ai une surprise pour vous, je vous ai préparé un atelier spécial, apprends à lire une feuille de paye de la SNCF ouais !» Ouais <rire> On va vraiment le faire, et je continue dans ma tradition de recommencer, euh, mes, euh, ma très mauvaise tradition de recommencer mes vidéos par de mauvaises blagues, mais on va vraiment euh, regarder une feuille de paye de la SNCF euh... Pas uniquement parce que c'est rigolo, mais parce que je prétends que ça nous permet de tirer, à mon avis, le grand enseignement de notre époque. Nous ne pouvons pas reconstruire des structures fonctionnelles sans avoir préalablement liquidé les anciennes structures devenues radicalement dysfonctionnelles. Typiquement, là sur la SNCF, on a un cas pratique extraordinaire d'un truc qui est devenu mais totalement pourri. Et le simple fait de regarder une feuille de paye de la SNCF va nous montrer que c'est pas tant les salariés de la SNCF et les cheminots qui sont en tort, c'est pas tant la direction de la SNCF ou l'État qui est en tort, c'est cette espèce de dérive structurelle qui fait qu'on est arrivé dans une situation totalement pourrie, euh, où bah, plus personne n'est content, mais parce qu'on refuse de revenir au réel, on refuse d'accepter les erreurs et les fautes qui ont été commises, eh ben on s'en promet à d'autres pour demain. Et on reste dans cette espèce de fiction de « il faut que »,« on doit que », et machin, les problèmes c'est les autres, et on reste dans cette espèce de fiction qui fait que finalement, bah, euh, les syndicats de la SNCF, non seulement se sont fait piéger à leur propre jeu, mais sont devenus, ça on le sait déjà, c'est-à-dire que sont devenus les meilleurs ennemis de la Macronie. Et quand je dis les syndicats, j'aurais précisé les têtes de syndicats. Parce qu'à la base, et c'est ce qu'on avait déjà vu avec les grèves dans les raffineries, les mecs, à la base, ils ne se sentent plus représentés, et, et le, par exemple le mouvement de grève actuel, ce n'est pas un mouvement de grève qui vient de la tête, c'est un mouvement qui vient de la base, et que vous avez cette rupture qui est faite, qui fait qu'on a un vrai problème avec le syndicalisme français. Déjà, le syndicalisme révolutionnaire à la française, c'est un petit peu compliqué, mais alors là, on a un syndicalisme qui est devenu totalement dysfonctionnel, qu'il faudrait totalement refonder. Je ne dis pas qu'il faudrait s'en passer, je dirais qu'il faudrait le refonder. Et la meilleure preuve est qu'on a un syndicalisme en France qui ne sert plus. Il suffit de regarder depuis un an, depuis que l'inflation a fait son grand retour. Alors en France, on n'arrête pas de nous bassiner en nous expliquant qu'on a moins d'inflation qu'ailleurs. Certes, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce qui est surtout, euh, si on regarde les statistiques de l'OCDE, la France est un des pays de l'OCDE et en particulier d'Europe, où les niveaux de vie baissent le plus vite. Pourquoi Parce que certes, on a un peu moins d'inflation qu'ailleurs, et encore une fois, ça dépend comment on regarde, mais surtout parce que euh, les salaires ne suivent pas. Alors que euh, le syndicalisme allemand permet de négocier des hausses de salaire, et même en Angleterre, même en Italie, même en Belgique, euh, vous avez, euh, on souffre moins qu'en France. Alors c'est sûr qu'on vous dit, ah mais regardez, en France, on a un bouclier, euh, on a un bouclier tarifaire. D'accord, sauf que... Une fois que vous avez tout factorisé, c'est-à-dire à la fois les hausses de coûts, mais aussi les hausses de salaire, en France, on s'appauvrit plus vite qu'ailleurs. Et ça, pourquoi Parce qu'on a un syndicalisme qui ne marche plus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Euh, c'est marrant, je vous ai dit au revoir en vous disant bonjour. <rire> bonjour quand même. Je suis Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Euh, mettez-moi plein de pouces à cette vidéo partagez-la, mettez-lui euh, plein de oui, plein de pouces, j'ai dit commentez-la, alors si on pouvait éviter euh, les attaques ad personam euh, et les insultes dans les commentaires ça m'arrangerait, parce que j'ai l'habitude quand euh, on, on parle de sujets sociaux comme la SNCF euh, d'avoir euh, des syndicalistes qui viennent t'insulter en t'expliquant que tu connais rien, que t'es qu'une grosse merde je connais mon sujet, donc avant que vous arriviez à me prendre en défaut là-dessus, il va se passer du temps euh, et euh, bah, encore une fois, je, je, je je suis pas... Je, je, je, je, tout le monde va en prendre pour son grade, en fait. C'est-à-dire que moi, je, je comprends tout. Je comprends qu'on vienne trouver qu'il y a des choses beaucoup plus graves que les, les revendications salariales de la SNCF et qu'on on pourrait peut-être commencer par arrêter d'envoyer du fric à tout vent en Ukraine. Qu'on pourrait arrêter... Il y a plein d'autres choses à faire. La raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, un, moi ce que je prétends, c'est que tout ça est lié et que malheureusement euh, les, les, les, les structures syndicales type SNCF nous emmènent dans la mauvaise direction euh, et participent du problème et pas de la solution, hein, et que de deux, encore une fois, on a une réforme des retraites qui arrive qui va faire mal et que les structures syndicales telles qu'on les a en France ne vont pas nous aider à traverser cette crise. Elles vont, encore une fois, augmenter cette crise et ça, je prétends qu'on va pouvoir le voir avec ça et donc, voilà, cette vidéo prend, euh, cette vidéo prend euh, sa racine dans euh, un, un tweet qui vient d'un syndicaliste de la SNCF, qui nous explique que bah, si, les grèves, on peut comprendre, parce que, euh, imaginez, un cheminot de la SNCF, un salarié, le statut de cheminot est un peu en, en voie de disparition, euh, mais que euh, un salarié à la SNCF, il faut comprendre, aujourd'hui, c'est payé moins cher que le SMIC à temps plein. Et ça, preuve à l'appui, regardez-moi cette feuille, vous avez un salarié qui est payé à temps plein 1449,76 euros, c'est-à-dire moins que le SMIC. Les gars, c'est le premier truc. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux si vous prétendez que la SNCF est capable de payer ses agents moins cher que le SMIC c'est pas possible. En fait. et, et donc le gars balance ça, comme ça, et puis toi, tu, tu, tu commences à te dire, ben non, en fait, c'est pas vrai, il suffit de lire, salaire brut mensuel, et tu t'es trompé de ligne, mon coco, euh, toi, t'as pris traitement 1449, une fois que t'as pris les primes, sachant que les primes à la SNCF, c'est rarement des primes... Euh, c'est rarement des primes au résultat euh, Donc, salaire brut mensuel, 1743,50€. Alors, j'avoue, euh, c'est pas incroyablement supérieur au SMIC et je comprends que pour un salarié qui est 10 ou 11 ans d'ancienneté, euh, ça gueule un peu. Le problème n'est pas là. Le problème est que quand vous regardez cette feuille de paye, que je vais vous afficher là, euh, vous avez un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez euh, 900 euros de charges patronales euh, une fois que vous avez euh, intégré les allègements et réductions de charges. À la SNCF, vous avez 900 euros de charges patronales pour euh, un SMIC un poil amélioré. Alors vous avez, effectivement, vous, quand vous prenez le traitement, il est un peu supérieur au SMIC, mais pas grand-chose. Et ça, c'est-à-dire que le, les charges patronales de base d'un SMIC, c'est 120 euros. Hein, 120. Ah, sur cette feuille de paye, vous êtes à 900 euros. C'est absolument ma boule. C'est-à-dire que si euh, vous prenez euh, ce que paye la, la, la SNCF à, à son agent, au global y compris les charges, et que vous appliquiez les charges patronales habituelles euh, dans, dans, dans, sur une feuille de paye, vous auriez l'équivalent d'un salaire moyen en France de 2250 euros. Ce qui est pas D'accord, ce n'est pas encore un truc extraordinaire, mais bon, vous pouvez vivre avec ça, quoi. Euh, et ça, euh, c'est important de comprendre. Et vous avez deux raisons euh, pour lesquelles euh, vous avez ces charges absolument délirantes. La première raison, qui est celle qui n'est pas importante, c'est-à-dire que oui, bah, vous êtes à la SNCF, euh, vous avez tout un tas d'avantages en nature qui sont payés dans ces charges patronales, vous allez avoir le, euh, vous allez avoir les tous les tout, tout ce qui est les CSE, tout ce qui est euh, les villages de vacances, les places de cinéma, les accès, tout ça. Bon, euh, j'ai pas été regardé dans le détail euh, combien euh, les budgets les machins et tout ça parce que euh, c'est pas, vous avez pas 800 euros de plus par mois pour financer des places de cinoche, Il faut pas exagérer non plus. C'est pas, c'est il un peu, c'est pas rien. Hein. Faut pas cracher dans la soupe et que euh, c'est Mais le plus important, si vous voulez, c'est le régime de retraite. Et que aujourd'hui vous, vous avez 635 euros euh, qui sont euh, versés en charge patronale pour euh, la cotisation euh, retraite. C'est euh, absolument monstrueux. Euh, et vous avez aussi en, en, en prévoyance, Donc le, le nerf de la guerre, de ce salaire, c'est la, la, la, la, la prévoyance et la retraite de la SNCF, le régime Spécial. Et ça, il y a eu quelques, quelques années, on en parlait pas mal de ce régime spécial. Mais on a oublié. On a oublié un peu le régime spécial. C'est-à-dire que, comme euh, effectivement, on est en train de lui tordre le cou gentiment, euh, on a un peu imaginé que c'était un truc du passé. Alors, le régime spécial de la SNCF, euh, c'est 250 milliards d'euros de hors-bilan de l'État français. Euh, le, le, avec la dernière réforme de la SNCF, quand c'est devenu une société anonyme, et que du coup l'État a été obligé de reprendre à sa charge la dette de la SNCF, parce que sinon la société anonyme faisait faillite à peu près dans la seconde, euh, l'État a repris la charge, c'était 40 milliards la dette de la SNCF. La dette euh, de, du régime spécial de la SNCF, c'est... Alors, ce n'est pas techniquement une dette, c'est besoin de financement, parce que c'est ce qu'ils vont devoir payer à l'avenir et qui n'est pas financé. C'est 250 milliards, c'est six fois. C'est six fois la dette de la SNCF, ce qui était déjà monstrueuse. C'est-à-dire que le régime spécial de la SNCF, c'est un monstre, c'est un hydre incroyable. La RATP n'arrive pas très loin derrière, mais c'est un espèce de bubon de ma boule. Il y a un truc... Euh, totalement délirant une, il y a eu je ne sais même pas comment on a pu laisser faire un truc pareil alors si je sais d'ailleurs parce que vous avez en fait euh, ce qui, ce qui est là, pour arriver à 250 milliards de, de hors bilan pour un régime de retraite qui est un truc absolument délirant, vous avez deux problèmes. Euh, le premier problème, c'est que bah, vous avez, euh, euh, vous avez un, une gestion qui a été quand même extrêmement dysfonctionnelle parce que euh, elle a été euh, c est, c est, elle est faite par un organisme paritaire où, euh, en gros, les syndicats se sont gavés euh, dessus et ont fait n'importe quoi. Ça, je, suis, je suis désolé, hein, mais euh, moi, j'accepterais euh, d'écouter euh, les revendications d'un syndicat de la SNCF le jour où euh, les gars vous assumerez euh, l'espèce de merde, il n'y a pas d'autre mot que vous avez fait euh, sur votre régime spécial. Encore une fois, euh, c'est un régime paritaire, et c'est un régime paritaire dans lequel, euh, encore une fois, la force de la grève fait que vous avez un peu fait ce que vous vouliez euh, avec ce régime. Et ce truc-là, qui était déjà pas cool, a, été, a, a reçu une chambre d'écho euh, avec euh, les taux bas et euh, l'absence ou la faible inflation, en tout cas officielle, qu'on a eue euh, depuis 20 ans. Euh, et ça, euh, bah alors c'est sûr que ce n'était pas prévu, mais ça a fait euh, d'une situation euh, désastreuse, une catastrophe euh, pas possible. Et normalement, il aurait, fallu, bah il aurait fallu le mettre en faillite ce régime, il aurait fallu le mettre en faillite, euh, il aurait fallu le mettre en faillite, de virer tout le monde, euh, appuyer les comptes, euh, tout mettre par terre et repartir de zéro. Euh, alors éventuellement, ça se serait traduit par des baisses de pension pour, euh, pour certains euh, cheminots, mais à mon avis, euh, quand on voit en fait, aujourd'hui l'essentiel des retraites euh, est payé par l'argent public. Ce n'est pas, pas la CPRP, euh, ce n'est pas, pas les cotisations des cheminots qui payent leur retraite aujourd'hui. Je, je, je vous mets le graphique euh, par là. Euh, c est, c est, c est, et et c'est encore pour longtemps. Donc, il y a un moment, quitte à payer, euh, autant mettre le truc par terre, euh, le mettre d'équerre, et repartir sur de bonnes bases. Euh, et, euh, et ça, euh, le problème, c'est que, euh, bah, bien évidemment, euh, les syndicats l'ont toujours refusé, parce qu'encore une fois, vous avez une part de responsabilité la, la responsabilité, en fait, est partagée euh, entre, euh, en, entre une, moitié, une moitié des narcs à la con euh, qui a administré ce régime et l'autre moitié de syndicats euh, qui ont fait ça main dans la main. Euh, et d'une certaine manière, euh, vous avez là cette espèce de connivence malsaine euh, qui arrive à, à vous faire 250 milliards de trous. 250 milliards de trous enfin C'est un truc, les gars, vous devriez même pas pouvoir vous regarder dans la glace, quoi quand je dis vous, c'est pas, pas le, le, le, le cheminot de 30 ans qui, qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est les, les mecs de 50, 60 ans qui ont construit cette espèce de désastre. Et oui, je suis désolé, les syndicats sont autant responsables que les énarques qui ont foutu ce bordel. Et le problème, en fait, c'est que euh, en refusant... De nettoyer ça en refusant de prendre ses responsabilités, ben en fait, vous êtes tenu par les couilles. Je suis désolé, je vais, je vais être grossier dans cette vidéo parce que euh, ça mérite pas autre chose. Ça mérite pas autre chose. 250 milliards 250 milliards tu sais, vous croyez, vous croyez que ça sort d'où C'est-à-dire qu'on n'est pas en train... On n'est même plus en train de parler de 3 milliards par-ci, 4 milliards par-là. On est en train de parler de 250 milliards. Et, et si vous voulez, c'est normal, si on va sortir 3-4 milliards par an pour euh, euh, les, les régimes, et puis c'est... Alors, il y a des taux d'actualisation, c'est compliqué. 200, ces 250 milliards vont peut-être augmenter, ils vont peut-être baisser, c'est du hors-bilan, mais c'est-à-dire que c'est pas une somme qui est fixe. Mais ce qui est fixe, en revanche, c'est que chaque année, vous avez deux, trois, plutôt 3, 4, 5 milliards qui vont partir en retraite. Pour la SNCF, du budget de l'État. C'est un truc de ma boule. Et le problème, c'est que bah, bien évidemment, bah, vous êtes tenus par les couilles, les gars. Et donc, pourquoi est-ce que vous croyez que les syndicats appellent à voter Macron Pourquoi est-ce que vous croyez que là, dans la réforme des retraites qui va venir, ils, ils vont faire leur petit jeu et qu'à la fin, ils vont se coucher à la fin, ils vont se coucher. Pourquoi ce qu'à la fin, ils vont se coucher parce qu'il y a cette espèce de tâche indélébile euh, et, et que euh, bah, qu'il empêche les syndicats de prendre les décisions qui vont euh, servir leur base militante. Aujourd'hui, les syndicats ne servent plus leur base militante, ils servent... Ils servent cette espèce de fantôme du passé qui est le refus d'accepter que euh, bah, les gars, vous avez creusé un trou de 250 milliards d'euros. 250 milliards, c'est beaucoup, hein c'est énorme. Euh, le, et ça, euh, bah, c'est une catastrophe. Quoi. Et donc c'est pour ça que je vous dis euh, qu'il faut liquider, et qu'on ne peut rien reconstruire. Tant que vous avez cette tâche-là, tant que vous n'avez pas, pas ouvert la boîte de Pandore de, de ce régime, et que vous n'avez pas nettoyé, que vous n'avez pas fait sortir toute la pourriture, que vous avez pas... Parce que moi, là, bien évidemment, je me suis un peu, je, je, je, je me suis un peu frité avec des syndicalistes. Et donc, on arrive quand même à avancer. Et puis au bout d'un moment, les gars vous, vous disent « Mais attendez, vous, vous, vous, vous trouvez que vous n'avez pas des salaires assez élevés ?» Parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, votre... Votre direction, elle paye 900 euros de charge patronale. Bah, ces 900 euros, ils vont où Ils vont là-dedans. Euh, et donc, et là, les mecs vous répondent Bah oui, mais c'est parce que vous avez des anciens cheminots qui, qui touchent des retraites pas possibles. Et que euh, du coup, on paye pour les anciens. Je suis, Bah, d'accord, réglez ça entre vous alors, les gars. Bah, Peut-être qu'éventuellement, on pourrait dire, bah oui, euh, vous avez les anciens cheminots qui euh, sont euh, un peu trop grassement payés par rapport euh, au reste de la population, et il bah, y a quelques sacrifices, accepter qu'à un moment, bah oui, vous avez des décisions absolument déraisonnables qui ont été prises, et qu'on va renier un peu là-dessus. Et encore une fois, euh, je pense, quand on voit rien que sur la mauvaise gestion, on pourrait économiser un fric pas possible. Mais je, je, le, ce que je crains, en fait, c'est que si on, mettait, si on ouvrait cette boîte, les régimes de retraite, on se rendrait compte de quoi On se rendrait compte que oui, bah, a, ça a été, on a payé n'importe quoi à n'importe qui. Encore une fois, que vous prenez le régime social, l'ancien, l'ex régime social des indépendants, c'était pareil, c'est-à-dire que c'était du grand n'importe quoi. Les, les, les organismes paritaires euh, sont structurellement de, de très mauvais gestionnaires. Mais là, vous vous rendrez compte de quoi Que probablement qu'il y a eu des détournements. Probablement, il y a du fric qui a, été, qui, qui, a, qui a été financé autre chose que des retraites qui a été financé quoi Des partis politiques, qui a été financé quoi Je sais pas, plein de choses. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas aussi. C'est qu'on se rendrait compte que vous avez des gens qui se sont servis là-dedans, et, enfin, le, le, et que tout, tout ce genre-là se tient, et que tant que tous ces gens-là se tiennent, bah, ils servent pas l'intérêt général, ils servent leurs petits intérêts à eux. Euh, c est, c est, c est, tout est là-dedans, en fait. Tout est dans cette petite feuille de paye. Vous avez une direction qui gueule parce que, elle paye 2700 euros son cheminot, vous avez un cheminot qui gueule parce que lui, il reçoit que euh, 1400 euros net, enfin, euh, à, à, pardon, 1400 euros brut, pardon, mais euh, avant, si, là, 1400 euros 1400€ net, avant son impôt, avant ses impôts à lui, euh, et qu'au milieu, en fait, personne accepte de voir que vous avez 900 euros qui sont là, à Cause de structures défaillantes et qu'il faut mettre à place ces structures si vous voulez un moment reconstruire cette, cette, cette société, c'est la SNCF. Imaginez que on a quand même un, un réseau de trains historique qui est un des meilleurs qui a eu qui eut été <rire> un des meilleurs réseaux du monde et qu'on est en train de détruire tout ça. Pourquoi Parce que on refuse de voir la réalité. Et que Cette réalité, c'est que sur la feuille de paye d'un cheminot, vous avez 900 euros qui partent pour payer le passé, payer les erreurs passées, et qu'on refuse de voir ses erreurs, on refuse de voir ses fautes, et, on refuse, et à partir du moment où on refuse de les voir, on refuse de les corriger, et on creuse la tombe, on creuse, on creuse, on creuse, parce que c'est un truc, c'est il y a 20 ans qu'il fallait le faire, ce pas aujourd'hui. Hein. Il y a 20 ans, c'est sûr que c'était n'était pas 250 milliards. Venez aujourd'hui ouvrir une bombe à 250 milliards, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Mais elle, elle, elle, va, elle va venir, elle va arriver, et le fait d'intégrer, qu'on soit très clair dans la réforme des retraites qui vient. Moi, je suis pas contre un régime spécial de la SNCF. Je suis pas contre. Moi, je suis pas particulièrement pour le fait de mettre tout le monde dans un régime général. Ce que je veux, c'est que les régimes soient équilibrés. Et, et donc le fait de venir dans la réforme des retraites qui arrive, le fait de venir tout mélanger, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi je suis pas du tout d'accord Je suis pas du tout d'accord parce que ça empêche de voir, ça empêche de lire, ça empêche d'équilibrer, ça empêche d'être juste. Le fait de mélanger tout ça, et de, de, de, ça veut dire qu'on fait payer aux uns les conneries des autres, toute cette espèce de tambour dans laquelle vous avez des mains qui peuvent arriver et prendre des trucs, hop, hop, hop. Ah bah ben oui, là, il va manquer 3 milliards, là, il va manquer 5 milliards, là, c'est quelque chose qui, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, le, le, encore une fois, moi, je ne suis pas pour ou contre un régime spécial, je m'en fous. Mais en revanche, je suis contre quoi Je suis contre le fait que vous ayez aujourd'hui ces 250 milliards de trous euh, tout le monde fait semblant, comme si c'était pas là, euh, mais que en fait c'est là qu'il faudrait commencer. Moi, je... franchement, le jour où euh, on, on mettra en faillite ce régime, parce qu'il faut, il s'agit pas de le remettre dans le régime, parce que si vous le mettez, euh, si vous mettez ça dans le régime général, je, je vois pas pourquoi ça serait au régime général de payer pour ces conneries. Aucune raison. Euh, donc, moi, je ne veux pas qu'on mette ce régime-là. Moi, je veux qu'on qu le mette en faillite, ce régime. Et quand je veux dire mettre en faillite, qu'on soit bien clair, je ne veux pas le mettre en faillite pour que tout d'un coup, on ne paye plus les retraites. C'est pas ce que je veux dire. Vous allez continuer à payer les retraites. Quand je veux dire les, le mettre en faillite, c'est-à-dire qu'à un moment, accepter que le régime euh, est dysfonctionnel, accepter qu'il n'y a rien de normal dans le fait que l'État euh, doive compenser comme ça, virer tout le monde. Mettre les comptes par terre, euh, les ouvrir euh, et nettoyer tout ça et repartir sur un système avec une, une bonne base. Mais il, il est totalement dysfonctionnel de vouloir faire une réforme des retraites dans laquelle on, euh, on va éventuellement ou pas intégrer euh, la, réforme, le, le, la retraite des cheminots à celle du régime général tant qu'on n'a pas ouvert cette boîte-là. C'est pas possible il faut liquider. C'est un truc, euh, le, le, le, pour euh, l'économiste le, le, et le financier que je suis, c est, c est, c est il y a quelque chose de, de merveilleux, alors le terme est mal choisi, quelque chose d'un de, de, peu bizarre de se dire que on a oublié qu'un cycle économique, un cycle de juglard, le, le, le cycle de base de 10 ans, il n'y a pas de deux phases, hein. il y a trois phases. Mais ça, je ne sais pas, c'est intéressant, mais mettez-moi en commentaire si, déjà, euh, vous, vous connaissez les phases d'un cycle économique, et si vous saviez que, ah oui, dans, vous avez des phases d'expansion, vous avez des cracks, et après vous avez des phases de liquidation. Et après vous pouvez repartir sur une phase d'expansion. Mais on, la, la, le der, la dernière liquidation qu'on a eue euh, en Occident, c'était en, en 2001, de 2001 à 2003, où vous avez eu une phase de liquidation aux états unis mais même pas tellement en Europe. Euh, et en Europe, la dernière phase de liquidation, il faudrait voir. Le, le, le... Mais on n'a pas tellement liquidé en Europe après 2001. En revanche, ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, 2008, on a eu un crack. Il n'y a pas eu de liquidation. 2020, on a eu un crack. Il n'y a pas eu de liquidation. Euh, et donc, le problème, c'est que le crack, c'est le révélateur. C'est pas la solution. Euh, après, la solution, c'est de quoi C'est quand moment d'accepter il euh, y a eu des erreurs de fait, il y a eu des fautes de commises, qu'il faut les nettoyer avant de reconstruire quelque chose. Il faut liquider. Nous devons, quand je dis c'est un impératif moral, nous devons réapprendre à liquider si on veut pouvoir reconstruire quelque chose de juste. Euh, et ça, vous voulez faire une réforme des retraites, il faut commencer par liquider les fautes euh, qui ont été commises, en particulier... Alors oui, je suis désolé, hein, ça tombe sur la SNCF. Pourquoi bah Parce que, les gars, euh, vous faites des grèves, alors cette espèce, en plus, cette espèce de grève latente, euh, est, elle est insupportable, cette grève. Euh, et que, encore une fois, vous avez creusé un trou de 250 milliards. 250 milliards, les gars Vous ne devriez pas pouvoir vous regarder dans la glace. C'est une honte Et, et, et, et, et c'est pas possible, quoi Le, et, et alors, quand... On vient vous expliquer, parce que celle-là, je l'ai eu aussi, c'est le, le grand truc à la mode en ce moment, qui est en train de se dire, mais vous, moi, la faux, je peux me mettre en grève demain, tout le monde s'en fout. Hein Nous, eh ben c'est qu'on est des gens utiles, et on est tellement utiles que et de temps en temps, on est un peu obligé de se mettre en grève pour que vous vous rappelez qu'on est des gens utiles, et que ben, peut-être on mérite un peu plus que nos pauvres traitements. C'est pas vrai. C est, c est, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis agacé à chaque fois que sur un plateau de télé, vous avez les mecs qui viennent nous expliquer que la grève, au moins, ça rappelle qu'on... Non, ça ne rappelle pas que vous êtes utile. Ça rappelle que vous êtes en monopole. C'est radicalement différent. Ça rappelle que vous êtes en monopole. Si vous prenez un autre truc utile, utile en tout cas dans l'esprit euh, des gens, euh, un téléphone est incroyablement plus utile dans l'esprit des gens. En tout cas, ils peuvent encore moins s'en passer, pour être plus juste, euh, les gens peuvent encore moins se passer d'un téléphone que d'un train. Vous n'avez pas des grèves chez les opérateurs téléphoniques. Vous n'en avez pas. Pourquoi bah Parce que si chez SFR, Orange ou chez Bouygues, vous avez des grèves, vous en avez un peu trop, bah, les gens ne supportent pas. C'est un fait établi. -à -dire que moi, je connais des gens qui travaillent dans le secteur des, des télécoms. Ils disent on ne peut pas se permettre d'avoir des, des pannes de réseau, encore moins qu'une banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un Français va plus facilement accepter de ne pas avoir accès à son compte en banque pendant une heure que de ne pas pouvoir avoir accès à son téléphone pendant une heure. Le, bah, ils font pas grève. Pourquoi bah, Parce que les gars chez Orange, bah, tous les clients partiraient chez SFR, chez Bouygues, inversement. Donc, attention, le pouvoir de nuisance, il ne vient pas du fait que vous êtes utile, il vient du fait que vous êtes en monopole. Mais ça, ça change tout. Et Je suis pas en train de dire que le monopole est mauvais, parce que si vous voulez me casser la SNCF, je pense que sur des, des, des, des structures aussi importantes que des, des axes de transport comme les ferroviaires, je ne suis pas contre le monopole, mais je suis en train de dire le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous avez merdé, euh, en particulier sur, sur vos, votre régime spécial, et que d'abord, il faut liquider ça, et après, on pourra commencer à voir la suite, et après, on pourra euh, réfléchir euh, à, mieux rémunérer, euh, à mieux rémunérer les, les cheminots. Mais aujourd'hui, entre ce que paye la direction, qui est chère, ce que reçoit le cheminot ce qu'il est beaucoup moins vous avez cette euh, tâche de 900 euros qui est monstrueuse encore une fois c'est euh, et qu'il euh, faut commencer par régler c'est pourtant pas compliqué les gars il faut liquider voilà c'était ma petite euh, vidéo du moment encore une fois commentez, euh, partagez, et moi je vous dis à votre bonne fortune